Moi c'est Valéon Et aujourd'hui on va vous montrer comment faire des, des Fruits Kawaii Pour les faire, on a besoin de, de la partir selon votre choix de Fruits Kawaii Deux petites aiguilles Une chenille verte Trois pinceaux Un gros, un moyen et un plus fin Des ciseaux pour couper la chenille sans oublier bien sûr l'ingrédient le plus important la boule de, de polystyrène Bon, on vous conseille fortement avant de commencer de dessiner, dessiner. Comme, de dessiner comme nous vos fruits au préalable sur vos feuille de papier Aujourd'hui on va faire celui-là Bon, assez de blabla plus d'action 1, 2, 3 Let's go on a besoin de protéger la table après planter deux aiguilles de chaque côté de la boule après commencer à prendre la boule il faut plus qu'elle a laissé sécher et eh baliant et si sur la boule on, rajout, on rajoutait des paillettes ouais bonne idée bon on a laissé le la boule sécher sur, sur un verre en plastique mais maintenant que c'est sec on va pouvoir rajouter les paillettes cette étape c'est cette étape, totalement optionnel si vous voulez vous la faites si vous voulez pas on ne fait pas taille jolie, n'est-ce pas Maintenant, bah il va à nouveau falloir le laisser sécher. Maintenant que c'est sec, on va pouvoir lever les feuilles. <rire> Alors, pourquoi ça bloque Coupez, là Coupez <rire> Coupez <rire> <Coupé. rire> Bon, voilà, c'est ouvert <rire> comme je disais on va pouvoir prendre les feuilles en vert bien sûr et voilà maintenant il faut laisser sécher pour commencer on a besoin de la bouille d'une chenille verte et des ciseaux pour commencer, planter la chenille dans le, la boule. Après, couper la chenille. <rire> Après, euh, plantez un petit peu plus la chenille et arrondissez-la. Voilà, c'est un fruit Joli fruit, non Mais il n'est pas encore kawaii. Comme un petit père dit, il va falloir le rendre kawaii ce fruit. Bon, on vous conseille totalement de regarder votre dessin pour savoir quel visage lui faire. Et voilà Maintenant, il faut juste le laisser sécher. Présente prochaine vidéo et surtout abonnez-vous et mettez-nous un like dans la boîte